La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Hmm, sera-ce le mien aujourd'hui Je ne sais pas, car je vais enfreindre une sacro-sainte règle des vidéoscopies. Il n'y en a pas 50. Je ne suis jamais revenu sur un personnage. Euh, bah, D'abord, je trouve ça plus élégant d'être comme ça à la touche. Hein, puis, on touche. Et puis, euh, je ne veux pas euh, qu'il euh, puisse dénoncer euh, quelconque harcèlement ou euh, une obsession, voilà. Et en, en droit, il y a la notion de répétition dans le harcèlement. Donc je... aucun des sujets dont j'ai parlé ne peut se prévaloir d'une forme de harcèlement, même la pauvre influenceuse décédée. Je n'en ai parlé qu'une, une seule fois. Donc de la même manière, je pensais procéder ainsi avec Bégodo. Devrions beaucoup nous méfier du récit, du narratif, de la fable. Et revenir à du Duconcle. Nous, gens de Gauche, devrions nous méfier du narratif. Je crois, les enfants, qu'on est vraiment, vraiment en finale, au cordeau l'intellectuel de gauche le plus oripulant de france entre bégodo et, et la ganerie. or vous avez été nombreux et pas que des inconnus également des proches qui m'ont dit euh, tu l'as mais jugé euh, il est plus complexe il est plus intéressant euh, et donc euh, j'ai été bombardé de bon, d'abord de critiques moins d'extraits malheureusement une fois n'est pas coutume je vais donc remettre mon avis en jeu et euh, me procurer, ça y est, je me suis procuré un, un best-of, voilà, euh, ça s'appelle euh, François Bégodeau, Best-of, volume 1 de ses pensées Punchline et Clash, ce qu'on appelle également désormais des PLS, voilà. Ce best-of va-t-il me faire changer d'avis Vous le saurez, mais vous le saurez juste après. À propos de ces personnages, justement, à propos desquels vous désirez mon avis, il y en a un autre euh, sur lequel vous me turlupinez depuis maintenant plus de six mois, c'est Andrew Tate. Je me suis permis de tâter le terrain dans un sondage récent. Vous êtes environ 50% à avoir un avis assez affirmé sur à la fois sa personne et l'influence qu'il a sur les réseaux. Eh bien écoutez, après mûre réflexion, mon avis, bah, je l'ai maturé, je l'ai formulé, je l'ai enregistré et il sera l'objet du podcast VIP de la rentrée de janvier, voilà. Le club VIP, c'est un podcast par mois, une, deux ou trois demi-journées de séminaire par mois, une étude de cas par mois, l'accès à notre plateforme de discussion privée, et des réductions tout le reste de l'année. Information, détails, à l'écran. Et on revient à Bégodeau. Le mondialisme, ça n'existe pas. Hein. Oui, ça, c'est une idée dans votre tête. Le capitalisme oui, mondialisé, si c'est mon côté instituteur, je répète les choses. Capitalisme mondialisé, c'est un pléonasme. Bah, c'est pas un pléonasme, parce qu'il y a bien le capitalisme également national. De la même manière qu'il y a un capitalisme financier et un capitalisme donc, spéculatif improductif et un capitalisme industriel qui crée des objets achetables à partir d'une matière brute sans intérêt. Il y a un capitalisme mondialisé basé sur la concurrence de systèmes sociaux totalement dissymétriques. Et il y a un capitalisme national, on va dire protectionniste, osons le gros mot, où on ne met pas l'ouvrier fabricant de je sais pas quoi de boulons dans la Meuse en compétition avec son confrère polonais, avec des, des, des systèmes de redistribution sociale totalement dis, dis, disproportionnés. C'est d'ailleurs une rhétorique à opposer quand on vous dit, quand on vous sort toujours l'argument du néolibéralisme et du capitalisme sans, sans, sans vergogne, mais finalement qui sont le moins destructeur, le moins pire des systèmes, car euh, en face, il n'y aurait que le communisme et on a vu ce que ça a donné euh, à Cuba et autres, on peut répondre, ben, oui, mais si le capitalisme mondialisé n'a pas marché, peut-être faut-il essayer le capitalisme à l'échelle na nationale, pour ne pas dire européenne, c'est-à-dire où on régule l'accès à son marché à des pays qui n'en respectent ni les codes, ni l'éthique, ni la protection des travailleurs. C'est-à-dire que la compétition avec des pays qui font vivre les travailleurs dans des conditions d'esclavage de, de, de, de, moderne, comme par exemple, on ne va pas toujours citer l'exemple le plus connu qui est la Chine, on va citer par exemple l'Afrique la... du Sud, Afrique du Sud où je me suis rendu et où j'ai vu les conditions de production du vin. Alors effectivement, on exploite avec un certain talent euh, des cépages pas inintéressants et on en tire un produit assez qualitatif, à niveau de prix équivalent avec un Français, parce que les vignes sont récoltées par des Noirs qui dorment, dans des, des cabanes en tôle et qui sont transportées à l'arrière de camions euh, même pas couverts dans des, dans des pick-up trucks. Et ça, je l'ai vu. Donc Évidemment, une bouteille à 30 euros avec un coup de main-d'oeuvre à 50 centimes ou un coup de main-d'oeuvre à 10 euros ne, peut, ne, ne va pas contenir la même qualité de raisin. Donc Le capitalisme mondialisé ne peut pas être un pléonasme. Sinon, il n'y aurait pas différents types de capitalisme et il n'y aurait pas le capitalisme national. Voilà, c'est... Je ne vais pas lui faire un procès en insincérité, mais euh, je, suis je suis assez convaincu que son interlocuteur avait répondu. C'est un pléonasme. Le Christ est absolument de gauche pour deux raisons, puisqu'il est anti-méritocrate et il est anti-identitaire. Je ne connais ni assez bien ni l'ecclésiaste, euh, ni, ni les testaments, ni rien, pour savoir si le Christ est identitaire ou pas. Alors, je sais que les gens de gauche ont une certaine obsession, qu'ils partagent d'ailleurs avec une droite radicale, pour l'identité, mais encore une fois, il faut définir les termes dont on parle. ce euh, se valise très à la mode et est en fait un terme ambigu. Alors, ce n'est pas pour faire de la polysémie, mais l'identité, c'est à la fois ce qui nous ressemble et à la fois ce qui nous différencie. Mes empreintes digitales, c'est à la fois ce qui m'est unique, c'est un, ce qu'on appelle l'identifiant unique. Mais la raison pour laquelle le terme identité est arrivé sur le terrain médiapolitique, c'est l'exact inverse qui est que les gens ne se reconnaissent plus dans leurs voisins de métro, de train, de palier et de supermarché. Quand on fait dialoguer euh, ces deux pendant sémic, on se rend compte qu'on euh, est bien que quand on est un peu comme les autres, mais légèrement différent. C'est-à-dire que si on est exactement comme les autres, c'est du totalitarisme. Hein, C'est-à-dire que si on a tous euh, l'uniforme, euh, la coupe au bol, euh, exactement la même tête, et bah, ça devient, comme disait Edith Cresson, euh, des fourmis. Les Japonais, des fourmis jaunes. La diplomatie, ce n'est pas votre truc, Edith Cresson. Et si, par contre, on se sent extrêmement dissemblable et extrêmement minoritaire de gens qui, par contre, se ressemblent tous, alors on a également on a un problème d'identité dans, dans les deux cas. Donc en fait, l'identité est une notion polysémique qu'il faut aborder avec subtilité, dans le sens où nous avons deux besoins antagonistes qui sont de nous différencier et de nous rapprocher, et malheureusement, ça n'est jamais bien compris par les radicaux qui sont tout l'un ou tout l'autre. On jouit avec un livre, on jouit avec un film. Et donc quand vous jouissez devant un film qui dispose d'un monde totalitaire, vous jouissez un peu avec ce monde totalitaire. Encore une fois, ce sont des grands... D'accord, donc ça c'est l'argument anti-sélinien typique, qui est qu'on apprécie une œuvre que si l'on communie avec elle, mais ça c'est le niveau, on va dire, primaire, euh, anthropologiquement, Lévi-Strauss ou je ne sais plus qui l'avait démontré, quand on montrait des, des, des fictions à des peuples primitifs, au, mona, au Monomotapa ou ailleurs, ils avaient tendance à percer l'écran. Il euh, y a même un épisode de Tintin d'ailleurs, où ils lance des couteaux contre l'écran, Contre le, le, le vilain. L'évolution euh, ontologique, anthropologique, épistémologique fait que normalement, on est capable d'apprécier une œuvre dystopique. Un des mes romans préférés, c'est Ravages de Barjavel. À aucun moment, je n'ai souhaité partager leur destin. J'étais émerveillé par la virtuosité de ce destin dystopique. Donc, encore une fois, bon. Ce sont des grands enfants qui sont dans leur, dans leur chambre à coucher, dans leur chambre d'adolescent. Et ils jouent avec, avec quelques mythes historiques comme ça, des fois c'est Napoléon, des fois c'est Jeanne d'Arc, des fois c'est Charles Martel. Ne les prenons pas au sérieux, ce sont des guignols. Je ne le dirai jamais assez. Ne le prenons pas pour plus bête qu'il n'est. il n'a pas traité Napoléon et Martel de guignols, il a dit que c'était des références pour des guignols ou pour des gens que lui traite de guignols, en, en, en monopolisant l'image des gens dans leur chambre. Oui, alors moi, il m'est arrivé de me moquer de l'improductivité de mes contradicteurs en les renvoyant au fait qu'avant de, de m'origéner ou de s'adresser euh, virilement à quelqu'un, il fallait se demander si on en avait la virilité, c'est-à-dire d'abord est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on un... est qu a créé un contenu, est-ce qu'on génère de la, de la richesse, car sinon euh, ben, on se tait et on accepte qu'on vit du RSA. Quoi. Et là, euh, j'ai du mal à, à, à ne pas lui faire la même remarque, à ne pas lui, lui, lui renvoyer sa rhétorique, qui est que, euh, à ma connaissance, c'est quelqu'un qui vit de, de livres et je crois de documentaires. Pour connaître le milieu de l'édition, hein, pour y avoir été, je peux vous garantir qu'on ne vit pas de livres en France. Il y a peut-être dix ou 20 auteurs qui vivent en France de livres. Il est sur des thématiques de niche. Il ne vit pas de ses livres. Dans ces conditions-là, euh, tu ne te moques pas de l'incapacité des gens à créer de la richesse quand toi-même, tu es rentier. Ne no, no, no, ah. faites pas plus bête que vous n'êtes. Donc, donc je vais me réexpliquer. Et la boussole sociale, que j'appelle aussi la boussole sociale, parce que j'aime bien les mots valises et qui consiste, qui consiste à pouvoir... Ah, C'est pas un mot valise. Un, un mot valise est un mot qui est employé à tort et à travers de manière polysémique. Euh, boussole sociale n'est pas employé à tort et à travers j'ai quasiment jamais entendu ça, enfin, ça ce n'est pas un mot que j'entends tous les jours ça n'est pas polysémique et tu as juste tronqué tu as fait un jeu de mots en tronquant un mot c'est bien, c'est du rap, c'est de la musique ça n'est rien de plus que ça c'est à dire qu'il est de gauche radicale puisqu'il n'est de gauche que radicale alors, s'il n'est de gauche que radical, euh, a il n'y a-t-il de droite que radical Et du coup, puisqu'il n'y a ni gauche ni droite, est-on tous radicaux On voit bien que ces gens n'ont pas fait de science dure, puisqu'à un moment, il euh, y a un problème de, de si logique de, de base, en fait. Un petit peu comme les hypersensibles. J'ai lu un sondage récemment disant que 25% de la population est hypersensible. Ben non, l'hyper-faculté, c'est les derniers déciles de la courbe de Gauss. On est hyper quand on est dans les 2-3-4% de la population. On peut pas être hyper à 30%. La grande phobie de ces de ces gens qui sont censément dans la vitalité mais ne sont jamais dans la domination, euh, c'est Spotoys. Quoi quoi, quoi quoi Quoi Quoi Répète La grande phobie de ces de ces gens qui sont censément dans la vitalité mais ne sont jamais dans la domination, euh, c'est Spotoys. Ah d'accord, donc là c'est une vieille rhétorique féministe de femmes en général exclues ou euh, lésées dans le marché de la rencontre, qui viennent vous expliquer que leur statut ou leur position, on va dire, peu avantageuse dans le, dans, sur le marché d'échange des rencontres, hein, la fameuse extension du domaine de la lutte welbékienne eh bien en fait, n'est pas dû à une absence de capital physique ou social mais est dû à une peur que leur euh, vagin contienne des petites dents qui viendraient euh, érafler, euh, rayer le casque ou mordre le pénis de, de, de l'homme. Je, je croyais que cette rhétorique était rangée au placard, je croyais que c'était ringard, je, je ne savais plus, pas que ça existait. J'ai 45 ans dans deux mois, j'ai la chance d'être un petit peu suivi, je connais des milliers d'hommes, je n'ai jamais lu, vu ou entendu. Ni à titre personnel, ni à titre professionnel, aucun homme, client ou pas client, sympathisant ou pas sympathisant, lecteur ou pas lecteur, je n'en ai jamais entendu un seul me dire que la difficulté dans son rapport aux femmes était la peur de ses parties génitales. Ni son clitoris, ni son Le petit sabréco, son berleg, sa cagette, son petit panier. À un moment, je pense qu'il faut mieux s'entre-documenter. « Nous nous informons bien sur le corps social, nous ah, nous bien, nous nous, nous entre-documentons euh, très très bien, nous nous donnons des nouvelles du réel. » Il s'entre-documente. Mais que peut-il bien se passer dans son pantalon ?« c'est d'ailleurs considéré pour moi qu'il peut y avoir une phrase, que nous pouvons nous extraire du totalitarisme marchand. »« Nous pouvons, il faut, il faut, il faut. Euh, » Pour l'instant, nous n'avons jamais trouvé de limite à l'extension de la raison marchande qui est insidieuse et qui est partout et qui, euh, en dernière instance, contribue à une inflation sournoise. Tout le monde l'a vécu à différents instants de sa vie. Euh, moi, j'ai connu, par exemple, le free sitting sur, dans les avions, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où on pouvait s'asseoir où on voulait, et puis il suffisait de demander, euh, d'arriver au checking, à l'enregistrement, pardon, pas trop tard, et de dire « ah, ben, je suis un petit peu grand, est-ce que vous auriez une place aux issues de secours ?» Et hop, on vous l'a donnait. Et puis après, la place aux issues de secours a, a commencé à être payante. C'est l'extension de la logique marchande, où, par exemple... Euh, tel service qui est inclus, par exemple dans les hôtels, 9 fois sur 10 le petit déjeuner était inclus, maintenant 9 fois sur 10 il est en option à euh, au moins 15 euros. Voilà. Donc quand vous êtes deux, bah, ça fait 30, ça fait que le prix de votre chambre augmente déjà symboliquement de, euh, sur 150 euros, déjà de 20%, vous avez pris 20% d'inflation pour euh, deux croissants, deux cafés et euh, une orange pressée coupée en, coupée, en, coupée en deux. Donc effectivement, je suis comme toi François, je subis l'extension de la logique marchande, j'essaie éthiquement dans mon business de ne pas l'appliquer de manière euh, trop sournoise, j'essaie d'être clair, j'essaie d'être franc. Après, euh, pouvons-nous nous en extraire euh, Je veux bien, mais la seule manière de s'en extraire un petit peu est de ne pas participer au capitalisme mondialisé. Or, tu commençais par nous démontrer qu'on euh, ne peut l'aborder car il n'existe pas, car c'est un pléonasme. Donc, je suis désolé, François, j'ai du mal avec ta rhétorique. Peut-être, encore une fois, elle choisit le mauvais extrait. Mais alors, quand on m'envoie un extrait, on me dit, t'as pas choisi le bon. Là, je prends un best-of, on va me dire, tu n'as pas non plus choisi les bons. Je sais plus quoi prendre, en fait, avec François Bégodot. qu'est-ce que le populisme Ah, c'est un... Vous utilisez le mot 56 fois par jour, il serait temps d'en donner une définition Je pense rarement créer des idées. Ce n'est pas mon métier. Moi, je blablate. Je pense quand même en avoir quelques-unes, pas trop connes. Comme ma définition du bonheur, à laquelle je vous renvoie dans le, le coin de l'écran, et je pense avoir une définition du peuple qui est meilleure que celle d'Onfray. Onfray sa définition du peuple, ce sont les gens sur lesquels s'exerce le pouvoir, sauf que, en fait, quel que soit ton niveau, comme dit Bob Dylan, uh, you, you've got to serve somebody. Que tu sois à la chaîne de montage, contre-maître de la chaîne de montage, ou, ou, ou peu importe, tu es soumis à une banque, à, à, à, à tes fournisseurs, parce que s'ils si, si te fournissent plus, tu ne fonctionnes plus. Donc il y a une interdépendance qui fait que tu n'es jamais lonely at the top. Jinping est-il lonely at the top, sachant que même en tenant son pays d'une main de fer, on ne sait jamais, il n'est peut-être pas à l'abri à un moment, euh, je ne sais pas quoi, d'une révolution, que l'armée se retourne. Donc... On a toujours une forme de pouvoir qui s'exerce, puisque le pouvoir est transactionnel. C'est-à-dire qu'à un moment, les ressources que l'on a en main sont moins utiles et une autre vous, et une autre vous domine. Hein, par exemple, le, le plus gros entrepreneur du monde tombe malade et euh, y a pas, il a besoin d'un organe, il n'y a pas de donneur, et bien il meurt. C'est-à-dire qu'à un moment, tout son argent et toute son influence ne peuvent pas, Créer un donneur qui n'existe pas, c'est-à-dire que ses ressources sont moins pertinentes. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition frayenne. Moi, j'en ai, ai, ai inventé une autre. Le peuple, c'est celui sur lequel s'exerce non pas le pouvoir, mais l'injustice. Car en réalité, quand on est un petit peu inséré dans un tissu oligarchique, on échappe à l'injustice par ses avocats, ses contacts en justice, sa connaissance du droit, et à la fin, sa connaissance des mécanismes. Et deuxième partie de la définition, c'est celui qui n'a pas le temps de produire des idées sans rémunération. Hein, C'est-à-dire que bon, le peuple, pour en venir et pour l'avoir connu, je peux, vous, je peux vous dire que quand on œuvre à quelque chose sans rémunération, c'est en général un hobby hein, de type télé ou abrutissement, mais que pouvoir penser, penser demandant de l'énergie et du temps, sans échanger une, une contribution directe, c'est qu'on est déjà dans une certaine forme d'oligarchie. Donc voilà ma définition de peuple. Le populisme, c'est deux choses. Le populisme en littérature... ça enfin c'est Steinbeck, un de mes écrivains, je pense d'ailleurs, c'est en train de devenir mon écrivain préféré, qui était de décrire très précisément les conditions d'existence objectives de la classe ouvrière, autrement dit... Enfin, classe ouvrière en ville et classe paysanne à la campagne, autrement dit, le peuple. Et Le populisme, c'est donc une... une une méthode d'influence et de manipulation, comme dirait Cialdini, une méthode d'influence et de manipulation reposant sur la critique systématique des élites et l'existence d'une forme de matrice matrix, society, sous lequel euh, le, le prolétariat euh, ploie. Voilà. La santé des capitalistes n'est possible qu'au prix de la maladie des travailleurs. Euh, oui, alors là encore une fois, c'est confondre le capitalisme productif et le, le capitalisme spéculatif. D'abord, je pense qu'il faudrait que tu écoutes Soral, qui m'a l'air en marxisme meilleur que toi. Le rêve de tous les gens qui ont compris la vie, c'est de travailler quand même le moins possible. Et qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui, qui jouent à la bourse pour travailler le moins possible, gagner de l'argent sans travailler. On voit que ce qui fait marcher le monde, c'est de faire bosser les mmh. autres pour jouir et vivre à leur place. Et que vous, vous rêviez d'aller travailler à ce point-là dans des boulots subalternes du tertiaire, finalement très... <rire> Très très peu valorisant, la société marchande pour survivre à toute sa médiocrité a besoin de gens comme vous. Il doit, je pense, se situer hors des frontières de ta liberté d'expression. Et, et ensuite, avant, la santé des gens était altérée par leur activité professionnelle, c'est-à-dire qu'on mourait de la mine, du champ et de l'absence de soins. Maintenant, la santé des gens est altérée par leur propre négligence. C'est-à-dire que la, la cause de décès du prolétariat aujourd'hui c'est l'obésité et le tabac, c'est-à-dire des choses que les gens ingurgitent. C'est le, leur mode de vie ou leur absence de mode de vie volontaire qui les, qui les tue. Enfin, ça c'est une petite nuance dire que le wokisme, c'est la gauche, pour pouvoir défoncer la gauche. Et comme ça, donc on a pris quelqu'un de ridicule. Le wokisme n'est pas la gauche, François. Par contre, il y a des adhérences entre des euh, manières de penser et entre des préférences. Moi, j'ai pas beaucoup le temps de penser sans euh, contribuer, hein, conformément à ma définition. J'ai une entreprise à faire tourner, donc je n'ai pas, pas des heures, des journées, des heures à passer à penser et à créer des idées de manière improductive. Mais si quelqu'un l'a parmi vous, il faudrait qu'il ou elle se penche sur les adhérences entre les modes de vie, les préférences politiques et les goûts personnels. C'est-à-dire que il y a, le wokisme n'est pas la gauche, mais il y a plus de wok à gauche. L'écologie n'est pas la gauche, mais il y a plus de préoccupations écologiques stéréotypées, c'est-à-dire, euh, globalement, quand je dis c'est-à-dire anti nucléaire à gauche qu'à droite. Le covidisme et le progressisme ne sont pas synonymes, mais il y avait plus de covidisme frénétique chez les progressistes qu'ailleurs. Donc oui, aujourd'hui, il faut bien sûr mettre la pression sur celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a des adhérences qui permettent de déduire des positionnements et des préférences sur la base d'autres. Alors qu'en théorie, sachant que nous sommes des individus supposément libre et grandement autodéterminé nous ne devrions pas être prévisibles. C'est-à-dire qu'en théorie, je dis bien in abstracto, savoir où j'habite, euh, ce que je porte, euh, mon parfum, euh, ce que je conduis, et, et, etc. ne devrait pas, en théorie, induire mon vote. En réalité, on sait très bien que si. On sait très bien que quelqu'un qui habite l'ouest parisien, euh, qui a un 4x4, dont les enfants sont dans le marketing en école privée, on sait très bien qu'il va pas voter EELV ou LFI. Et c'est ce principe d'adhérence qui permet aux gens soi-disant libres d'être totalement prédictifs, qui m'intéresse. Voilà, donc euh, voilà la petite nuance. Mais encore une fois, je ne peux pas lui reprocher de ne pas être nuancé, car c'est le principe des, des cuts et du montage. Donc ça, c'est un reproche que je ne te ferai pas. Ridicule. On a pris un temps ridicule du. du alors ça, c'est. Alors ça, par exemple, je ne comprends pas le zoom. On a pris. Alors, le monteur a-t-il voulu dire quelque chose Son débit de parole s'explique-t-il par une certaine substance euh, manifestement en vue euh, dans les milieux autorisés, comme nous l'a récemment euh, rappelé euh, Gérald Forêt C'est ça Jacques Chirac, c'est vrai que c'est hallucinant, euh, Gérard. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Mais si non, vous étiez vrai. son fournisseur Mais son fournisseur. Bon, je ne sais pas. J'imagine que sur le nombre de ceux qui verront cette vidéo. Certains consomment ces substances, enfin d'ailleurs je le sais puisque certaines me l'ont dit. On pris. Est-ce que ça, ça veut dire Du camp adverse, censément. Et comme ça, on peut se répandre sur nous. Et alors surtout, on, est, on ne répond jamais à Frédéric Lorgon, à Bernard Friot, c'est-à-dire aux gens qui sont autrement plus consistants. Euh, s'ils sont plus consistants que toi, laisse-leur la passe alors je sais pas. Pic d'état politique, et là quand même, on peut vous soupçonner d'être un peu de droite, parce que c'est un classique, mais là franchement, mais... Alors ce qui est drôle, c'est que la rhétorique est exactement la même, c'est-à-dire qu'il va débattre avec un stéréotype, un cliché de, de, de droit-art, de neuilly, tout en reprochant tout à l'heure d'utiliser contre la gauche le cliché du wokisme. Bah, il a fait la même chose là, en fait. Donc, euh, pour un grand rhétoricien, sa rhétorique me semble facile à retourner. Voilà. Après, il n'empêche que c'est un, un, un bon rhéteur un, bon, un très bon bretter, il me donnerait sans doute du mal... En, en débat, euh, il me donnerait du fil à retordre, mais je trouve qu'une certaine partie de ses coups sont un petit peu sous la, sous la ceinture, la ceinture rhétorique, bien sûr. Que, que, que, quelle traduction politique, autre que ridicule, ou nauséabonde, ou exterminatrice, pourrait avoir le fait de mettre en avant sa spécificité française, ou ce sentiment très personnel qu'on se sent français que moi, moi, Oui, alors, moi, je veux bien qu'on se moque de je sais pas quoi Jean David là précédemment comme étant le, le cliché de la droite, mais par contre le nauséabond spécificité française, cette détestation de soi euh, est, un, est un cliché de gauche euh, assez éculé d'ailleurs, assez usé au sens où je suis absolument certain, qu'il surenchérirait sur la fierté du peuple africain, qu'il surenchérirait sur l'orgueil traditionnel euh, nippon ou, euh, ou je ne sais quoi. Mais euh, bizarrement, en fait, le Français est le seul à devoir avoir honte de son, de son histoire. Hein. Ça, si ce n'est pas de la rhétorique cliché de gauche, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Moi je mets en avant dans mon programme politique, que je n'ai pas d'ailleurs et que je n'aurai jamais, le fait que je préfère les stouts. Enfin, c'est ridicule enfin, c'est le shoot identitaire. Ouais. Oui, mais, mais on ne peut pas confondre le goût musical avec l'éducation civique. Moi on m'a appris à aimer mon pays en cours d'éducation civique. Monsieur Germain, ça ne s'invente pas d'ailleurs, paix à son âme. Monsieur Germain en sixième, le premier cours d'éducation civique, c'était regarder l'équilibre le, des frontières du pays, la diversité de ses météos, bon malheureusement qui se gomme avec le changement climatique, la diversité de ses paysages, de ses de accents, de ses cultures. De la même façon qu'apprendre à aimer le vin euh, ou apprendre à aimer euh, le café ou le rhum, s'apprend. On devrait apprendre à, à aimer la France, qui est un petit peu la base d'un pays qui fonctionne. Demandez aux États-Unis s'ils sont pas patriotes. Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, espèce de fachova. On est censé, et d'ailleurs si vous faites des montages de moi, je vous encourage à le faire, mettre le meilleur au début et à la fin. Et là, la, le, le début et la fin sont euh, indigents en fait. Pas de faute d'orthographe dans le montage, mais là c'est pas sa faute. Bonsoir. Là il est déguisé en footix avec un, un maillot de foot et une bière. Écoutez, voilà, alors, ça n'est jamais évident de faire du commentaire sur un montage épileptique, euh, puisque bah, le, le, le timing est altéré, c'est très rapide, donc du coup je dois m'insérer comme ça. J'ai enfreint ma règle, je suis revenu par acquis de conscience sur quelqu'un dont vous me soulignez la pertinence, vous allez me dire que c'était encore pas les bons extraits. Je suis désolé. Euh, vous allez me dire de lui offrir un droit de réponse. Oui, moi, je lui tends la main, mais il viendra pas, il s'en fout. Mais il n'y a aucun problème pour le recevoir et m'entretenir avec lui. Par exemple, à Paris, on peut, on peut très bien faire ça. On a, on a également des studios là-bas. Je n'y reviendrai pas. Hein. On va pas non plus enfreindre de la règle chaque, chaque, chaque semaine. Ce n'est pas de la persécution contre bégodo Simplement, voilà. quand vous jugerez que j'ai fait une... Une erreur de jugement et quand vous serez suffisamment nombreux à me le dire eh bien je ne suis pas bouffi d'orgueil je veux bien accepter de me tromper je veux bien accepter de revenir sur euh, une personne que j'aurais mis jugée. Euh, je lui trouve comme je leur comme je le rappelais de belles qualités de bretteur, notamment parce qu'il prend beaucoup de place pour faire l'analogie les sports de combat il prend de la place sur le ring et il sait se placer au bon endroit voilà après je ne suis pas certain de son impact euh, d'un point de vue des idées. Par contre, il a un bon timing et il a, je pense, manqué une belle vocation d'avocat ou de défenseur des droits. Et il a tout à fait sa place dans le débat, dans son genre. Voilà. Vous voyez que je m'efforce de trouver des qualités, même à des gens qui me sont peu sympathiques. Par contre, mes ennemis ne le font jamais. Hein, quand on m'envoie des méchancetés sur moi, il n'y a jamais les deux versants, il n'y a jamais euh, ce qui peut agacer, mais également ce que je fais bien. Non, c'est toujours euh, univoque et monolithique. That more. Moi, en tout cas, j'aurais essayé d'échapper à cet écueil. Je pense que rien que pour ça, ça mérite votre commentaire, votre pouce, et pourquoi pas mm. si vous ne l'étiez pas encore de euh, je veux dire vous abonner à la chaîne. En fait, on s'en fout de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas ça qui compte, c'est de partager. Alors, n'envoyez pas des vidéos de 40 minutes, filmez quelques secondes avec votre écran, envoyez à un ami sur WhatsApp, ou sur Insta, ou sur Snap, ou, ou ailleurs. Ça lui donnera peut-être l'occasion de plus creuser. Et allez, tiens, je laisse aux, à mes monteurs la liberté de publier une magnifique punch sur, sur Bégodo en... En conclusion, voilà, on va lui en offrir une belle, encore une fois, geste d'élégance, car ça ne m'est jamais offert quand c'est à charge contre moi. On va en publier une belle de lui en générique. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des éléments de douceur dans mon quotidien qui me sont offerts par la marchandise, un certain mode de vie dit libéral. Je crois que c'est aussi pour ça, on se demande toujours, et on se le demande notamment en ce moment, si on va pouvoir comme ça agréger une contestation digne de ce nom par rapport à la réforme des retraites. Je crois que ça fait partie de, de, de, des éléments d'analyse de notre relative impuissance sociale depuis quelques décennies, que quand même, le capitalisme est très très fort pour acheter notre mollesse, pour obtenir de nous que nous soyons mous.